Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Jaipur pour rencontrer le fondateur de l'agence Namaskar India Tour. Bonjour, monsieur Belbir. Bonjour à tous. Belbir, peux-tu te présenter et nous parler de Namaskar India Tour Je suis le fondateur de Namaskar India Tour depuis 2010. Auparavant, j'étais guide touristique francophone pendant plus de 12 ans. Nos bureaux sont situés à Jaipur, capitale du Rajasthan. Mon équipe et moi-même, nous avons à cœur de rendre le voyages en Inde accessibles à tous. Nous accordons une place primordiale à vous garantir le dépaysement que votre client voyageur recherche. En Pourquoi de l'Inde, de Namaskar India Tour est-elle différente nous avons à cœur de réserver à vos clients des hébergements insolites, des villages en exclusivité, de vivre des expériences uniques, de partager avec les villageois, des coutumes et des moments inoubliables. Notre programmation sélective vous garantira une qualité de service et une maîtrise complète du déroulement du voyage. Nous développons les voyages écoresponsables dans des circuits qui sont proches du monde rural indien, avec des activités participatives qui favorisent l'échange avec les populations. Parle-nous de la team Namaskar India Tour. Namaskar India Tour est une petite équipe attentive avec une représentante en France pour suivre toutes les demandes et vous assister les agences françaises. Des programmes détaillés en français une réponse aux 48 heures maximum. Nous sommes très attachés au retour client et faisons le maximum pour qu'il soit excellent. Une adaptabilité responsable à la demande formulée avec une offre conforme à la demande. Une assistance 24 sur 24 en français un suivi des clients pendant les voyages et à leur retour auprès de l'agence cliente. Enfin, val un conseil pour bien voyager en Inde. Pour voyager en Inde, nous invitons votre client à accepter l'imprévu et avoir un peu de patience. C'est la clé de la réussite d'un voyage dans ce pays, à la fois spirituel et si surprenant. Nous sommes à votre écoute et nous nous engageons à vous fournir un service d'excellence.